À toutes et à tous euh, wow. C'est la première fois que je parle dans un micro donc ça fait un peu bizarre donc, Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Gabriel barotto je suis une conceptrice de jeux vidéo et euh, j'ai beaucoup travaillé dans la presse euh, vidéoludique française et donc c'est pour ça que je vais vous parler aujourd'hui du sexisme dans notre glorieuse presse française euh, J'ai commencé avec une petite anecdote qui je pense est très représentative de euh, ce qui se passe en France C'était il y a deux ans je viens de faire mon coming out, euh, je vais dire au moment que j'étais une femme trans, et ça s'était globalement bien, bien passé. Euh, mes amis ont été très corrects, mes collègues aussi, à ma grande surprise. Bref, tout s'est bien passé. Et Jusqu'à un, un soir, j'avais été euh, boire des coups avec des amis, euh, et je suis tombé sur un collègue. Enfin non, pas un collègue, un confrère. Et euh, donc, on s'est dit vaguement bonjour, euh, voilà. La soirée continue, et à un moment, bah, je vais dehors, je sors, prendre un petit peu l'air, et on a une brève conversation, et à un moment, il me dit, je ne me souviens plus comment ça arrivait sur la table, mais il me sort, je cite, « Je suis plus trans que toi parce que j'ai la bite circoncise. <rire> » Vous avez le droit de rigoler, c'est vraiment ridicule. Donc, euh, j'étais un petit peu euh, abasourdi, parce que, bon, déjà c'est ultra transphobe, mais surtout c'est totalement bête. Mais bon, c'est pas grave, je passe à autre chose. Et en préparant ce talk, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que ses excuses étaient à peu près aussi pitoyables que, euh, que ce qu'il avait dit. Parce que qu'il est venu s'excuser après, quand je lui ai dit que son comportement était pas très acceptable, il est venu s'excuser en me disant qu'il était bourré, qu'il avait oublié et que de toute manière, je cite, « il n'avait pas la bite circoncise ». Je trouve ça très représentatif de notre presse française. Pour faire simple, les hommes journalistes sont, se sentent plus à l'aise de parler, si je peux me permettre de dire ça comme ça, de la taille de leur bite, plutôt que de s'excuser quand ils font des, euh, des quand ils sortent des âneries. Okay. En gros, en France actuellement, on a une presse qui est vraiment vraiment très, très axée sur les blagues douteuses. Et alors évidemment, on en trouve dans toutes les presses, même celles anglo-saxonnes, mais la grande différence, c'est que les blagues douteuses en France sont clairement assumées et font partie des lignes éditoriales. Concrètement, euh, j'ai vu dans plusieurs rédactions euh, des gens qui faisaient, au niveau du contenu éditorial, des blagues sur euh, le GHB, sur les prostituées, sur les femmes trans, ce genre de choses assez déplacées. Euh, on a également une petite spécificité française, c'est l'antiféminisme et le sexisme totalement assumés. Dans la presse anglo-saxonne, vous ne verrez jamais ou très rarement, dans des cas extrêmement rares, des publications qui sont clairement euh, sexistes. Alors qu'en France, on a quand même beaucoup de réactions qui déjà font beaucoup de blagues douteuses, mais aussi qui euh, ont par le passé, euh, comment dire, qui ont lancer leurs lecteurs sur euh, des féministes qui est critiqué. C'est quelque chose qui est assez courant, j'ai pas envie de citer de nom parce que c'est pas important, mais euh, voilà, il y a clairement des rédactions qui ont appelé au harcèlement de féministes sur les réseaux sociaux. Ça craint un petit peu. Euh, et bien sûr, il y a des cas de harcèlement euh, moral et sexuel. C'est également quelque chose qui, se... qui est présent dans d'autres pays. La grande différence, c'est qu'en France, c'est quelque chose qui n'est pas dénoncé. Il y a quelques temps, je crois que c'est il y a quelques années, aux États-Unis, il y avait eu une affaire comme ça. Un rédacteur en chef de je ne sais plus quel site, et c'est même pas important, a versé plusieurs euh, femmes, des développeuses et d'autres journalistes. Résultat, quand ça s'est su, ben il s'est fait virer. En France, il y a eu des cas comme ça. Mais on a, on a les confrères, on a les collègues qui soutiennent euh, les, les, les coupables et il ne se passe rien. Et c'est clairement, en fait, là où se trouve la grosse différence au niveau du sexisme entre euh, les publications anglo-saxonnes et les françaises. C'est-à-dire que concrètement, on retrouve les mêmes problèmes. Voilà, le sexisme, les blagues déplacées, euh, le harcèlement. Sauf qu'aux États-Unis, ils ne sont pas fiers de faire ça. Concrètement, s'ils se font attraper, euh, ils sont font vraiment se taper sur les doigts. Ils peuvent se faire virer, ils peuvent se faire euh, euh, vraiment bâcher sur les réseaux sociaux, alors qu'en France, c'est quelque chose dont les gens se fichent. Et en fait, c'est à plusieurs niveaux. Tout d'abord, au niveau des rédactions, en France, il y a quelque chose qui est très courant, c'est le « on ne fait pas de politique ici ». Concrètement, si vous voulez critiquer le propos d'un jeu vidéo, euh, ce n'est pas possible, parce que votre rédacteur en chef ou les personnes au-dessus vous diront « on ne fait pas de politique ici ». Tout comme critiquer euh, une partie du contenu éditorial, notamment ben, tout le contenu éditorial au niveau des blagues, entre gros guillemets, c'est impossible. Parce que, ah non, c'est de la politique, ah non, euh, on n'en fait pas. Alors bien sûr, évidemment, ça, euh, ça va toujours dans le sens du, du statu quo. Et quand euh, vous avez un confrère qui sort des blagues absolument horribles sur euh, le GHB, le viol, et ce genre de choses, on ne le critiquera pas. Parce que c'est sa liberté d'expression. Et c'est quelque chose qui se retrouve au niveau individuel chez les journalistes. Concrètement, ils n'ont aucun mal en fait, à avoir des propos déplacés, constants, sous prétexte de l'humour. C'est quelque chose qui est très très très spécifique à la France, se cacher derrière l'humour à ce point. Euh, par exemple, ben, l'anecdote que, que j'ai racontée tout à l'heure, clairement après, euh, la personne qui m'a dit ça, se cacher derrière l'humour. Il y a beaucoup de magazines qui, euh, sous couvert d'humour, cassent euh, beaucoup de féministes. Voilà, je ne vais pas citer de noms, mais je pense que euh, vous saurez lesquels. Et il y a aussi quelque chose dans notre presse qui est très spécifique, c'est, si je puis me permettre, c'est qu'on a vraiment un public de merde. Non, non vraiment. C'est-à-dire que concrètement, Outre-Atlantique, euh, euh, aux états unis ou en Angleterre, disons que quand, il y a, quand un rédacteur fait une erreur, ce qui peut arriver, une erreur notamment sur, en disant des black sexy, ce genre de choses, il y aura des gens qui lui tomberont bon dessus. Forcément. Et ces gens seront écoutés, seront soutenus seront en nombre. En France, quand ça arrive, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, euh, les rédactions prennent leurs lecteurs, qui sont euh, souvent euh, un petit peu des fanboys, si je peux, si je peux me permettre d'utiliser ce terme, et les envois. C'est comme ça qu'on a eu des campagnes d'harcèlement, notamment sur les réseaux sociaux, contre des euh, ben, militantes féministes qui critiquaient euh, une partie du contenu euh, des lignes éditoriales. Et en fait, est, je vais prendre un exemple très précis pour vous montrer euh, la différence de, au niveau du traitement entre les, ces deux presses. C'est le traitement du Gamergate. Alors le, gamer, le, game, le, pardon, le Gamergate, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, ça peut être résumé très très rapidement par c'est un mouvement d'extrême droite du jeu vidéo qui harcèle à 99% des femmes, euh, qui a déjà fait renvoyer des femmes, que ce soit des développeuses ou des journalistes, ou euh, tout simplement de simples joueuses, euh, qui les harcèlent, qui donnent leurs coordonnées personnelles, qui euh, font liquer des photos. Bref, c'est clairement un mouvement qui a pour but euh, de, de mettre une idéologie d'extrême droite dans le jeu vidéo. Dans la presse anglo-saxonne, c'est un mouvement qui a été vraiment, vraiment, beaucoup critiqué. Vous avez peut-être deux rédactions maximum qui ont eu une position neutre vis-à-vis -vis de ça. Toutes les autres se sont positionnées clairement contre le Gamergate. En France, on en revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le « on ne fait pas de politique ». On ne fait pas de politique, donc on ne se positionne pas contre le Gamergate. Concrètement, vous avez 90% des rédactions en France qui n'ont absolument rien dit du tout. Voilà, J'ai des rédacteurs chefs qui m'ont dit, ouais, nous, on ne fait pas de politique, donc on ne va pas se positionner contre. Alors que, entre nous, le Gamergate, ça consiste uniquement à du harcèlement, à de la dénonciation calomnieuse, bref, à des choses qui sont totalement dénonciables sans tomber dans euh, la politique, entre vos gros guillemets. Et, mais parfois, les, journa les journaux français en ont parlé. Et quand ils en ont parlé, ah, c'était euh, pas génial. Il y a les quelques rédactions qui en ont parlé ont pris une position neutre mais minimisant le phénomène. Encore une fois, je ne vais pas citer de nom parce que c'est vraiment pas ce qui est important. Je me souviens d'une rédaction qui a fait un dossier sur le Gamergate et qui a conclu en disant qu'au final c'est un mouvement globalement inoffensif. Alors je rappelle que c'est un mouvement qui a poussé des femmes au suicide, qui a poussé des femmes dans le chômage, qui a euh, posté des photos intimes de ces personnes. Donc pour un mouvement inoffensif, c'est un peu... Euh, ouais, c'est un peu trop. Mais bon. Donc, mais la vraie question, c'est pourquoi il y a autant de différences entre la presse anglo-saxonne et la presse française Parce qu'au final, la grosse différence majeure entre ces deux presses, c'est qu'en France, c'est clairement assumé. Voilà, les, les, les, les rédactions et les journalistes s'en foutent si vous dites que ce sont vraiment des, des personnes très sexistes. Mais pourquoi Alors, je prétends pas avoir de réponse, mais j'ai des pistes. Déjà, la première piste, c'est que c'est peut-être cliché, mais c'est quand même un petit peu vrai. La France, c'est un pays qui a vraiment beaucoup de retard sur la question sociales. Si on prend qu'un seul exemple euh, sur la question du mariage pour tous... Quand on voit les autres pays européens qui ont pu passer euh, cette loi sans trop de difficultés, alors qu'en France on a quand même eu un, un an de manifestation euh, d'extrême droite contre, je pense que voilà, c'est assez parlant sur le contexte de notre pays qui est quand même très très très ancré dans le sexisme et dans toutes les discriminations. Mais je pense que dans le cadre de la presse, et plus spécifiquement de la presse vidéoïdique, mais ça peut s'élargir à toutes les presses, il y a un certain euh, passéisme, c'est-à-dire que concrètement, quand on parle en général de la France, on parle de la France comme le pays des droits de l'homme. Le truc, c'est que c'est souvent utilisé pour minimiser d'énormes, je ne sais pas quel mot utiliser sans être vulgaire, donc je ne vais pas continuer comme ça. Mais ouais, par exemple, en ce moment, pour prendre qu'un seul exemple, euh, au niveau de la répression du mouvement de la loi travail euh, contre la loi travail, on a clairement des, euh, des forces de l'ordre qui blessent des manifestants, il y a des manifestants qui ont perdu des yeux à cause de cette répression, mais à côté, l'exécutif et ce, tout ce genre de personnes se cachent derrière ⁇ Ah, nous, on est la France, la patrie des droits de l'homme, si on fait quelque chose, c'est que c'est juste ⁇ Et il ouais, y a quelque chose qui en dérive, c'est une certaine conception de l'humour. Concrètement, en France, euh, les blagues racistes sont interdites. C'est puni par la loi. Mais vous ne verrez jamais personne être sanctionné. Pareil pour les blagues sexistes. Concrètement, on peut, il y a beaucoup de journaux, et là je sors de la presse vidéo et dit qu'il y a beaucoup de journaux de publication qui font des blagues, qui sont clairement racistes et sexistes. Sauf que qu'ils se cachent sous l'humour et la tradition française de la satire pour euh, sortir des énormités, par exemple sur les femmes voilées, sur, euh, sur les femmes politiques. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans la presse JV. C'est quelque chose que cette, cet humour, ce « on tape sur tout le monde, mais principalement sur les minorités », c'est quelque chose qui est très français et qui est extrêmement défendu. Mais bon, c'est que des pistes, il se trouve, je me trompe totalement. Par contre, ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on peut faire Alors en gros, je dirais qu'il y a trois catégories de personnes. Il y a les femmes journalistes, il y a les hommes journalistes et il y a euh, les lecteurs. Alors en fait, les femmes journalistes, je ne vais pas donner de leçons ni de conseils parce qu'on fait déjà tout ce qu'on peut. <rire> donc euh, c'est euh, donc voilà, c les femmes journalistes font vraiment un, un travail admirable, donc qu'elles continuent comme ça. Par contre, les lecteurs, vous pouvez faire quelque chose de très très simple, c'est de voter avec votre portefeuille. Concrètement, si des magazines sortent des âneries arrêtez les acheter. Si des sites font des articles à clics, notamment des, euh, des comparatifs de Babes, en gros, il y a une tradition en France dans les rédax c'est un petit duel entre rédactions sur qui fera le meilleur montage des hôtesses de l'E3 le 3 qui est le plus gros salon de jeux vidéo au monde, euh, les hôtesses qu'ils appellent les babes, et donc ça nous donne des vidéos de 5 minutes, montrant euh, dessins, des fesses, et objectifiant totalement les femmes. Et voilà, il y a clairement des concours entre rédacs euh, pour savoir qui va faire la meilleure vidéo de babes. Donc si vous voyez des physiques qui font ça, bah c'est très simple, ne leur donnez pas de clics ou d'argent. Et si vous êtes des hommes, si vous êtes des hommes journalistes, euh, c'est quelque chose qui peut également s'élargir dans tous les autres domaines. Donc, je pense que ça va intéresser beaucoup de monde dans cette salle. En fait, j'entends souvent euh, beaucoup d'hommes autour de moi, malgré euh, euh, l'énorme sexisme de la presse JV. J'entends beaucoup de confrères me dire « Ah, moi, je soutiens la cause féministe. »« Ah, moi, je suis totalement féministe. »« Ah, c'est bien ce que vous faites, et tout. » Par contre, quand ils entendent des blagues sexistes, ils ne sont plus là. Quand il faut critiquer leurs collègues, ils ne sont plus là. Donc, si les hommes leur totalité, veulent faire quelque chose, c'est très simple, arrêtez de, euh, de fermer les yeux et euh, ouais, battez-vous un petit peu parce que euh, se dire allié féministe et rien faire dans ces situations, ça crée un petit peu. Voilà, c'est terminé. Donc... Euh, on ne va pas avoir de temps pour les questions. Donc si vous avez des questions, euh, venez me voir après. Et ouais, sinon je cherche du travail. Donc si vous voulez me donner du travail, ben, vous savez où me trouver. Merci.